Message pour l'Église. Notre chrétienté avant et après le coronavirus. Voilà pourquoi sans la foi véritable tu seras toujours ébranlé. Cela te fera prendre toutes sortes de décisions dans l'agitation à cause de la peur et du manque de foi. Quand on réalise qu'il y a trois ans de cela un grand nombre de chrétiens ont quitté leur pays massivement d'un commun accord au lieu de s'attendre au Seigneur Jésus et vivre véritablement la foi. En effet, la Bible dit, « Mon juste vivra par la foi et s'il se retire mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Hébreu 10 verset 38 On peut voir dans ce verset que le Seigneur s'adresse au singulier, de manière personnelle à chacun de ses enfants. C'est pendant cette période où tout allait mal que le Saint-Esprit voulait agir avec son Église. Mais où étaient donc ceux qui se disaient être chrétiens à ce moment-là, ceux et celles qui se disaient être du Seigneur, se rendant dans des lieux de culte chaque dimanche à travers cet événement qui secoua l'humanité, les cœurs de chacun ont été exposés, faisant dire à la Bible ce que le Créateur n'a pas dit, cherchant à fuir les épreuves liées à la purification de l'Église et à la marche par la foi. Nombreux sont ceux et celles qui accouraient chercher une solution auprès des pasteurs, des anciens, des dirigeants etc. Et d'autres cherchant des prophètes attitrés, comme « médecins traitants ». Nous avons également pu observer des « chrétiens de nom », combattre l'espérance des vrais chrétiens qui voulaient quant à eux, vivre la parole de Jésus-Christ avec un cœur entier. Nous pouvons relever dans les Écritures bibliques un exemple parlant de ce que nous avons vécu lors de la pandémie, la persécution de l'Église primitive et sa dispersion dans les nations. Aucun des apôtres du Seigneur ne s'est donné la prérogative de conduire le peuple comme à l'époque de Moïse en ordonnant à ce dernier de les suivre ou de rester à leurs pieds afin que le Seigneur les sauve. En effet il est écrit, il y a un seul médiateur entre le Créateur et les hommes, Jésus-Christ homme. 1 Timothée 2 verset 5 À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons une année. Jacques 4 verset 13 Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. dit verset 27 Le monde est comme l'Égypte et nous sommes amenés à le quitter spirituellement et non physiquement. Durant son passage sur terre Jésus a fait cette prière, disant « Je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les préserver du mal. » Jean 17 verset 15 Certains dirigeants se sont dit, emmenons les disciples avec nous ailleurs, ou encore d'autres ont pu dire au peuple du Seigneur, voilà ce que dit le Saint-Esprit, nous devons aller tous dans tel lieu. Alors que nous pouvons voir à la lumière de l'Évangile que le Saint-Esprit est celui qui conduit son peuple et ce jusqu'à ce jour. Référence biblique. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Jean 3 verset 8. Malheureusement nous vivons une époque où ceux qui sont censés mettre en pratique la parole, se sont conformés au siècle présent, de ce fait très peu sont les chrétiens qui manifestent la foi véritable en Jésus-Christ. De nos jours beaucoup de prédicateurs prêchent la Bible, suite à l'obtention de diplômes théologiques ou encore, après avoir été ordonné dans un ministère par leurs prédécesseurs. Les Écritures ne nous enseignent pourtant pas ce genre de pratiques qui sont devenues monnaie courante dans le système religieux, dit chrétien. Un vrai disciple du Seigneur est un homme ou une femme, ou un enfant qui ayant l'Esprit du Seigneur, observe la parole en l'écoutant et la mettant en pratique, voilà ce en quoi nous reconnaissons que nous lui appartenons. Car notre adversaire le diable a attaqué notre Seigneur de gloire avec la Bible Luc 4 verset 1 à 13. Nombreux sont ceux qui peuvent brandir cette parole sans pour autant la vivre alors que là est le but de notre foi. Or le Seigneur est l'Esprit et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3 verset 17 En 2020, grand nombre de chrétiens, de nombreux, crurent que les églises étaient le lieu où Dieu habitait. Lors de leur fermeture à cause du Covid plusieurs sont tombés dans le péché, d'autres se sont enfermés chez eux, le Seigneur voulait parler à son peuple afin qu'ils reviennent à lui dans l'intimité. Va écrit aux oreilles de Jérusalem, et dit, ainsi parle Yahweh, je me souviens de la fidélité de ta jeunesse, de l'amour de tes fiançailles, quand tu venais après moi dans le désert, sur une terre qu'on n'ensemence pas. Jérémie 2 verset 2 Très peu l'ont saisi. Cette période a été une période de qualification et de disqualification. Dès la réouverture des lieux de culte nous avons assisté de nouveau à un retour massif de fidèles. N'ayant pour autant pas saisi la pensée du Seigneur. Maintenant les mesures restrictives levées, que sont devenus les chrétiens qui s'étaient laissés surmonter par la peur et qui pour la plupart ont perdu leur emploi à cause du doute et de l'agitation et par la voix des hommes au lieu de faire confiance au Créateur. Conclusion nous comprenons ainsi que le Seigneur voulait et veut encore nous enseigner à lui faire confiance ayant pour appui ses paroles. Et non en agissant en fonction du monde et de ses décisions.